Nous avons eu la visite pendant quelques jours, dont deux à trois. C'est pas c'est René Saturnin, qui est archevêque du cap Haïtien, qui est surtout président de la conférence des élèves d'Haïti. Il venait parce que les élèves d'Haïti, après le tremblement de terre de 2010, ont beaucoup de, de soucis de, de reconstruction. De, de des bâtiments, des équipements d'église qui ont été détruits, en particulier ils ont assisté à la destruction totale de leur grand séminaire, et pour eux c'est quelque chose d'extrêmement important, dans la mesure où l'église a un grand rôle de suppléance, en particulier dans le pays. Le, le, la structure gouvernementale est très nettement insuffisante sur les, sur les problèmes de société, les problèmes de santé, d'éducation, tout cela et sans, sans la présence d'une église, euh, le, le, le pays serait dans une situation absolument, absolument catastrophique. Alors pour, pour répondre à l'attente, ce n'est pas l'attente du gouvernement, c'est l'attente des personnes, ben, l'église a besoin de beaucoup de... Personnel bien formé, en particulier de prêtres. On fait beaucoup appel aux prêtres les gens, pour les gens. Les gens ont plus confiance dans, dans, dans les prêtres que dans les, les fonctionnaires du gouvernement. Et, et pour bien former les prêtres, ils ont besoin de, de, de, de lieux de formation. Et, et il, y a, il y a 300 séminaristes, et, et il, faut les, il faut les mettre quelque part. Donc, donc ils donnent un peu maintenant la priorité à la reconstruction de du grand séminaire et venez nous en parler parce que le d'Haïti a peu de moyens et elle a besoin d'être soutenue. Alors nous, nous avons clairement exprimé notre, notre solidarité depuis le tremblement de mais il y a besoin de, de, de moyens concrets. De, le projet de reconstruction du séminaire est un projet de 9 millions de, de dollars américains et une partie leur est donnée par le l'église des états unis en partie le donné par l'église d'Allemagne, et il venait nous demander si nous étions, pouvions faire un effort aussi, nous, pour, pour les aider. Euh, alors, euh, je l'ai accompagné jusqu'à je enfin, c'est lui qui m'a accompagné à l'Assemblée des évêques, parce que c'était une bonne occasion de rencontrer un, un grand nombre d'évêques qui étaient réunis là, et c'est ce qu'il a fait, d'abord pendant... Pendant quelques jours, il a pris des contacts individuels. C'était l'occasion de se faire connaître, de faire connaître les problèmes. Et le, le, le dernier jour, avant son départ, il a fait une soirée de, de forum, une sorte de forum sur, sur la situation et sur, les, sur ce besoin. Il y avait 35 évêques qui ont participé, mais c'était une participation libre, parce que ce n'était pas dans le programme officiel. Et ça a été une, un très bon moment. Maintenant, il s'agit de concrétiser en, en, en, en donnant les évêques. Euh, la possibilité de, de manifester une solidarité concrète en versant quelque chose donc c'est en tra travailler à ça mais c'était bien parce que ça a permis aux évêques euh, euh, euh, euh, de, de, de, de réentendre parler de Haïti comme, comme il y a d'autres problèmes qui sont intervenus depuis 2010 on a tendance à oublier un petit peu or il y a là un, un, un enjeu très, très fort de, très important de de construction sociale, pas seulement de, de formation de prêtres, mais, mais de construction sociale et l'Église dans cette construction sociale, dans cet équilibre de la société haïtienne, a un, un, un rôle si important à jouer qu'en les aidant à refaire la maison de formation des prêtres, on les aide à, à remplir aussi une mission de, de, de bien commun.